connaissez les amis, ma passion pour la domotique et surtout pour la maison intelligente. Au fur et à mesure, j'intègre dans mon habitation différents éléments domotiques permettant sa sécurité, permettant d'automatiser, permettant d'instaurer des routines et surtout de contrôler ce qui se passe. J'ai été contacté par Bosch pour tester deux produits de leur gamme Smart Home et je peux vous dire qu'après les avoir testés, ils ont trouvé leur place dans mon écosystème domotique. Ces deux produits sont la caméra extérieure Eyes, caméra de sécurité, vous allez voir qui permet d'avoir des petites fonctions assez sympa et le kit Bosch de démarrage de radiateurs connectés qui permet de connecter des radiateurs qui ne le sont pas. Est-ce que ces éléments sont faits pour vous C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. <truits> Commençons par découvrir ensemble la caméra extérieure Eyes de chez Bosch. Tout d'abord au déballage, on se retrouve avec une caméra qui inspire la simplicité. Vous allez voir dans les deux produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on retrouve un petit peu la touche Bosch qui met en avant une fiabilité et une qualité. Cette caméra extérieure Eyes se compose en trois parties. Une partie supérieure intégrant une lampe, intégrant un projecteur qui va nous permettre d'éclairer la nuit et surtout éclairer lorsque la caméra va capter un mouvement. La partie basse composée de la caméra, et derrière la partie composée des connectiques afin de la relier à l'électricité. L'objectif de cette caméra c'est de sécuriser votre domicile 24 heures sur 24, Équipée d'un détecteur de mouvement ultra précis qui réagit au moindre mouvement et au bruit inhabituel. Ce détecteur est d'ailleurs capable de différencier une présence humaine d'un animal ou d'un objet grâce à la chaleur corporelle ce qui permet d'éviter les alertes intempestives car tous ces produits poches vous le verrez sont connectés à l'application qui va nous permettre de faire l'interface entre les produits et nous. Au-delà de ça, elle intègre aussi un microphone bidirectionnel qui va nous permettre du coup de parler et d'entendre l'utilisation, c'est vraiment une caméra qui va remplir son but assez instructivement, assez facilement. On va voir après sur l'application ce que ça donne ensemble. Mais une fois installée, elle permet facilement d'être alerté Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans ce produit, c'est le projecteur, c'est la lumière. Qui va permettre à la fois bah, de mieux voir lorsqu'il y a quelque chose à observer. Mais qui va aussi permettre de simuler une présence chez nous grâce à elle. Pour entrer un peu plus dans les caractéristiques techniques, cette caméra va filmer des vidéos en couleur Full HD, même la nuit. 1080p Il y a une carte SD fournie dans la caméra, mais vous pouvez en ajouter une et en mettre d'autres. Ce qui est vraiment top avec cette caméra, c'est qu'on n'a pas besoin de payer un abonnement pour stocker par exemple dans le cloud, ça se fait directement sur la carte mémoire. Elle mesure 18,2 cm de hauteur, 5 cm de largeur et 5 cm de profondeur. On la connecte avec le wifi et il faut bien entendu la connecter à l'électricité. Après le boîtier à l'arrière est bien pensé, il y a un domino déjà préinstallé, il suffit de la mettre par exemple à la place d'une lumière extérieure, afin qu'elle fasse à la fois lumière et à la fois caméra. Son angle de vision horizontal est de 120 degrés et verticale 79 degrés, ça va lui permettre de voir tout ce qui se passe autour d'elle elle est disponible au prix de 349,95€ mais on peut souvent la trouver un petit peu en réduction par-ci par-là donc guettez bien ça, voilà pour ce qui est de la caméra et maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la configuration et de l'application pour l'installer, pour la configurer, pour le voir rien de plus simple, on télécharge l'application Bosch Smart Camera l'installation va être assez rapide vous ajoutez la caméra, vous la branchez vous sélectionnez votre type de caméra le type de caméra que vous avez, donc moi c'est extérieur, puis vous avez simplement à suivre les consignes, donner un nom à la caméra choisir votre réseau Wi-Fi et la caméra va se configurer une fois la caméra configurée il suffira de faire une mise à jour pour qu'elle soit prête à être utilisée, ça c'est la partie configuration, Un de plus simple, il suffit simplement juste de brancher votre caméra et le tour est joué. Maintenant pour voir ce qui se passe sur la caméra vous allez toujours sur l'application sélectionner votre caméra et vous allez avoir du coup un écran qui va vous permettre de voir ce qui se passe qui va vous permettre de parler via le micro et d'allumer la lumière. On aura donc un aperçu de ce que la caméra voit assez facilement. Ensuite il sera possible d'aller dans les réglages afin de choisir quelques petits paramètres. Enregistrer l'audio lorsque la caméra prend des vidéos mais aussi paramétrer par exemple un éclairage, une lumière d'ambiance de 20 h à je sais pas L'heure, la lumière en avant ou la lumière de façon supérieure ou intérieure. Il sera toujours aussi possible dans réglage de choisir la sensibilité de la caméra au mouvement, le volume de l'audio. Bref, en quelques clics, vous allez pouvoir choisir facilement ce qui vous intéresse. Bien entendu, vous allez pouvoir aussi choisir ce que vous voulez recevoir comme notification lorsqu'il y a un mouvement ou aussi une notification lorsqu'il y a un bruit anormal. Pour aller encore plus loin, vous allez pouvoir masquer des zones, des zones que vous ne voulez pas prendre en compte dans la caméra. Une fois un élément capté par la caméra, il se retrouvera en dessous dans événements et vous pourrez cliquer dessus afin, voilà, simplement de voir les différents enregistrements c'est vraiment très simple, simple d'utilisation fiable dans la qualité, bref c'est un élément qui permet euh, de compléter voilà, notre domotique car vous allez pouvoir simplement le mettre devant chez vous et surveiller chez vous facilement parlons maintenant du kit de démarrage des radiateurs connectés Là aussi, un produit très énigmatique, très intéressant. Car, vous le savez, actuellement, lorsqu'on arrive ou on emménage, ou voilà, je sais pas, on est locataire, lorsqu'on ne construit pas soi-même sa maison, c'est difficile d'avoir plein d'éléments connectés. Par exemple, des radiateurs connectés. Je n'ai jamais loué une maison ou un appartement où les radiateurs étaient directement connectés. Ça pouvait être sur un thermostat, mais le thermostat, il n'était jamais connecté à une application ou autre. Là, avec ce kit de démarrage, vous allez pouvoir simplement connecter un radiateur. Ça va être adaptatif à n'importe quel radiateur. Vous pouvez fixer le thermostat, le radiateur Bosch Smart Home à presque tous les radiateurs. Il suffit d'enlever votre ancien thermostat et de fixer le thermostat Bosch. Vous aurez peut-être besoin d'une bague pour adapter mais ça bien entendu c'est fourni avec les thermostats. Du coup on aura compris aussi l'installation assez simple mais du coup quel est l'objectif de ce produit Le kit de démarrage est composé de trois éléments. La vanne thermostatique celle-ci qui va permettre de gérer la température de chaque pièce indépendamment en un seul geste. C'est cette valve qui va permettre de donner l'information de température et de gérer aussi le radiateur. À tout moment on pourra régler la température manuellement ou via commande vocale. Si vous voulez dormir dans une pièce chaude, froide, voilà ça va être assez simple. Le deuxième élément du kit ça va être un capteur d'ouverture de porte ou de fenêtre ce capteur permettra de sécuriser le domicile en détectant chaque ouverture puis le troisième élément ça va être le contrôleur. C'est un peu le chef d'orchestre du kit. C'est lui qui nous permet de contrôler tous les appareils en un seul geste ça va être le chef d'orchestre mais pas que sur ce produit. Vous allez pouvoir aussi connecter à ce hub plus de produits de la gamme Smart home de bosch détecteur de mouvement détecteur de fumée etc etc et aussi les caméras le kit est composé de deux vannes bref vous l'aurez compris c'est un véritable écosystème un bon début d'écosystème entre le capteur le hub et les deux vannes le point fort aussi d'utiliser une vanne thermostatique de chez bosch ça va être de pouvoir contrôler du coup la température de la pièce bien entendu mais aussi d'économiser de l'énergie on va pouvoir grâce à elle économiser de 20 à 30% d'énergie en chauffant mieux ce kit va vraiment permettre d'optimiser le confort tout en gardant la des produits de la marque poche voilà les amis pour ce test de ces éléments smart home de chez poche qui vont permettre du coup d'aller encore plus loin dans la domotique que j'ai chez moi n'hésitez pas si vous avez des questions sur un de ces produits à les poser en commentaire si vous êtes intéressé par un de ces produits vous allez retrouver aussi dans la description un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction de 10 euros sur la boutique en ligne en attendant la prochaine vidéo vivez à fond du high tech merci et à bientôt sur ma chaîne